Voilà, donc pour, euh, pour ajouter un dossier euh, ou un, déposer un document sur Argos, il faut que vous cliquez sur le dossier en lui-même, là il s'appelle 5e A QR code, et que euh, vous cliquez ensuite sur ajouter un nouvel objet. Euh, en fait, vous pourrez ajouter euh, soit un fichier, soit une ressource web. Si vous avez euh, édité votre QR code sous format euh, JPEG, c'est un fichier que vous allez déposer si vous avez le lien vers votre QR code vous cliquez sur ressources web voilà et lorsqu'on clique sur ressources web vous voyez que l'http 2.dou slash est déjà euh, est déjà écrit pour vous donc faites attention en collant votre lien euh, de ne pas avoir deux fois l'http donc moi je vous conseille de le supprimer et ensuite de faire votre copier coller voilà Autre possibilité, vous souhaitez ajouter cette fois-ci un fichier. Donc, vous cliquez sur « Fichier ». Et vous allez avoir la possibilité d'aller chercher sur votre ordinateur, ici, choisissez un fichier, le document que vous voulez partager sur le NT. Donc là, vous voyez qu'on accède à mon bureau. Je peux aller chercher un document sur mon bureau, comme je peux aller en chercher un dans mes documents. Donc là, si je prends ce document-ci, hein, au hasard... Vous voyez qu'il apparaît maintenant ici. Je lui mets un titre, une description si je le souhaite. Et surtout, je n'oublie pas de téléverser ici pour faire apparaître le document. Voilà. Donc pour revenir un petit peu en arrière, donc vous êtes dans votre session 5e F, 5e A français. Vous vous dirigez vers le dossier 5e A QR code. Et vous devez cliquer sur ce dossier pour ensuite déposer votre ressource en cliquant sur le plus. Voilà, à bientôt.